Ne risquez plus des cadeaux inappropriés. Créez votre liste de souhaits pour vous-même et vos enfants sur Volo App et envoyez le lien pour commander à votre famille. Pour les anniversaires et pour Noël, vous obtiendrez exactement ce que vous souhaitez, et non des choses inutiles. Dans l'application, vous pouvez voir les souhaits de vos proches et vous pouvez même écrire secrètement vos propres idées pour eux tout au long de l'année. Quand vous commandez quelque chose sur la liste de votre frère, Volo ne le lui dit pas pour garder la surprise. Tous les ans, des billions de dollars sont dépensés en cadeaux inutiles qui surchargent notre planète inutilement. Sauvons notre nature et notre argent. Demandons des cadeaux que nous allons vraiment utiliser. volowishlist.com, votre liste de souhaits en ligne.